Durant le temps des fêtes, on va vous partager plein de vidéos, plein de contenus pour vous, pour vous outiller, pour vous donner des idées de recettes, pour que vous ayez un temps des fêtes rempli de joie et rempli de recettes fermentées bien sûr. Donc, on va vous partager des recettes pour apprendre à faire du yogourt, pour faire, pour faire de, la, de la choucroute, pour vous donner des recettes, pour vous donner des trucs. Là, une, un, une vidéo qui va bientôt sortir avec des idées de cadeaux, de kits et de livres pour faire des fermentations. Donc, plein de trucs. Vraiment, on veut que vous ayez un temps des fêtes rempli de joie, rempli de bonheur, de partager avec vous-même et avec vos amis, avec les proches, que ce soit pour manger un repas ou pour offrir quelque chose à d'autres personnes. On a envie vraiment que vous ayez du plaisir à faire les fermentations. Donc, nous, sur notre, euh, sur notre site internet et sur notre boutique en ligne, vous allez trouver plein d'informations. Mais je, ce que je vous invite vraiment à faire, inscrivez-vous sur notre newsletter. En bas de la page d'accueil de notre site internet, euh, vous allez trouver comment vous inscrire. Et vous allez recevoir des courriels de temps en temps avec des recettes. De temps en temps, une fois par semaine environ, on va envoyer une petite promotion dans les prochaines semaines. On n'est pas une boutique avec des très, très grosses promotions, on ne peut pas se le permettre. Nos produits, on veut vraiment que ce soit des produits de très grande qualité, donc vous ne verrez jamais chez nous des 75%, ça ne peut pas arriver, on ne pourrait jamais faire une chose pareille. Par contre, on va essayer de vous donner beaucoup de valeur. Ce que vous allez avoir, soyez-le certain, on l'a fait avec cœur et vous allez trouver quelque chose qui va vraiment vous émerveiller. En tout cas, c'est notre souhait. Et on vous souhaite un très très joyeux temps des fêtes. Suivez aussi, si vous êtes vraiment en retard dans la saison de magasinage, surveillez un petit peu notre site internet. N'hésitez pas à nous contacter pour connaître les délais de livraison. Pour l'instant, ça va très très bien. Poste Canada fait vraiment un très très bon travail. Mais ça, si vous voulez commander le 20 décembre, et c'est possible que ce soit serré, donc contactez-nous, on vous répondra à ce moment-là. Joyeux temps des fêtes